Et bonjour à tous les amis. de jeu Aujourd'hui on se retrouve sur Mario Kart DS Aujourd'hui on va faire single player Aujourd'hui oui euh, oui Euh Non. Voilà, là Hop hop hop On fout du nom, trop couilles Oui Oui Non Pas qu'un problème. allez c'est parti Aujourd'hui on va faire une émission de jeu Voilà, Niveau 1, on va faire une mission du jeu. Voilà. voilà mission du jeu, je les amis. Euh, en description. Non, je Au de montage de la vidéo, je vais faire du montage. Putain, j'ai des champignons. On va le faire le plus rapidement possible. Ouais, avec les champignons. Voilà. Hop, on passe. Et voilà, mission complète. Ah, c'est une version française en plus. Oh non version anglaise Américaine Voilà Version américaine ouais. Là on doit ramasser des pièces Donc euh, en fait On a le truc Merde Merde Merde Merde, merde. Il y en a... On a pile Merde Je les ai ratés Il me reste 3 secondes Ouais on a pile Complète. Mission complète. Quoi ouais, C'est en fait euh, les, les trucs je euh, marque en français. Hop ah non, c'est marqué complète. Bon ça se c'est pas grave, ça m'arrête aucun. Surtout si c'est une version américaine ou pas. bah ben, ouais... Bon. Oh merde Oh non Ok, c'est bon. Donc je l'ai attrapé. Parfois, ça fait un peu plus cette vidéo. Parce qu'il n'y a que moi qui parle. On en entend pas autre chose. Je fonce rapidement. Voilà. Il me restait 7 secondes. Donc je fais l'émission, je 5 chip-chip. 5 chip chips, avec une étoile, je suppose. Et chip pourquoi pas, Enfin, on a pu avoir des champignons, mais non. Non, c'est avec des étoiles. Tiens. Oh, il y oh. a en un Wario. D'habitude, il va pas si vite. Ça hein. maximum. Ouais, voilà, c'est bon, j'ai réussi. Ouais, ça m'a talépé euh, ma... oh, une étoile, oh. cool <coughs> Ok, ok, ok Ok, Thaude Manipation Avec Thaude Oh, là on a pas vu avec Thaude Hop, et voilà ouais je connais ce, ce truc là Alors, faut pas faire de démarrage du coup bah pas bah, euh, on va faire de démarrage non faut pas essayer de faire de démarrage plutôt j'ai jamais eu ce jeu en carte DS sur ma DS j'ai déjà fait des vidéos hein. ah, c'est déjà que je l'ai je l'ai fait des vidéos sur ce jeu j'ai essayé normalement faut juste sortir du manoir noir il faut pas faire toute la course à l'envers normalement on rappelle un peu de cette émission ouais voilà c'est du soir hein sinon n'auras pas de temps de faire tout le tour tout le tour ok ok ok là ah c'est les pièces dis que au début ça nous donne un truc ok donc je sais pas si on fait ça, on débloque un, un personnage. Je sais pas si... Oh yes Donc on est a l'air très content. Ouais, ah, très content pour une étoile. donc, huitième truc. Ça fait à peine 5 minutes qu'on est là. Ok, Mario, vas-y, go. Ah, Mario. Ouais, c'est pas moi bon qui chois les personnages. Ah d'accord, j'ai compris c'était quoi quest ce qu'il faut, qu faut. Qu qu faut. Quoi Ah oh, mais Mario à chaque fois il va dans faire un tour en ça. C'est bon. Je peux, peux m'en faire plus. Ah parce que je joue jamais comme ça. jamais comme ça. Je joue jamais. Non enfin, je peux pas m'en faire plus. Bah avant dans mon carte je jouais jamais comme ça maintenant je, je joue comme ça mission complète en A et maintenant on a le boss et voilà on fait tout on a le boss avec You Attends ah c'est bon je peux passer ça Hop. on a trois ballons pour le boss Attends Ah ouais c'est comme ça qu'il faut faire Non putain Si je tombe trois fois dans le jeu non C'est bien on a vraiment des points de vie hein. c'est cool Attends attends attends attends Et... Et je tourne mon personnage. Oh. C'était pas assez. Oh ouais. Allez. Tombe dans le Tombe. Oh non. Oh non Presque Oh va bon, par contre, euh, il me défonce. Non mais.. Mario. Euh, Yoshi, ça veut là es sérieux là t'es sérieux et voilà tout le aïe et voilà morance bon, c'est voilà encore quelques trucs et on s'arrête là il ouais, y a une dans mon coin hop dans mon coin hein, je parle pas de folie <rire> ça nous stoppe d'un coup ça va un peu foncer Je pas si hop voilà Mario Kart c'est génial dommage que les autres Mario Kart ils ont enlevé ça Nintendo ça a été cool ça sur Mario Kart 8 plus de trucs à faire sur ce jeu Et voilà, oh c'est pas si compliqué. Le rang... Ah oh non, on peut remporter le rang et il faut une dernière mission. Ok Yoshi, Ah, il y en a une derrière. Voilà, dès qu'il l'a attrapé, bon. Oh. C'est la dernière mission qu'on va faire. Non, oh, c'est rapide en fait. C'est rapide cette mission. 3 étoiles Wow Content là 3 2 1 2, 1, 2. Ah comme Mario Ah non pas un, Ah non Je sais pas c'est dans le portail mmh. Attends Ah il a un là ah, je, pas... Attends. je sais pas bon je sais pas c'est plus rapide ah ouais, là, t'arrives, je tire par 3. Donc c'est le 4ème là-bas. Ah, champignon Ah ouais, parce que c'est un peu loin ouais. Oh, mais le mais c'est non. Non, j'étais beaucoup cru. Il me reste 5 secondes, alors. Oh, il reste, c'est même pas une seconde. oh, oh. Allez, ah, dernière seconde, il est Qu'est-ce que... Allez, dernière mission, et on arrête là. Si je perds, bah j'arrête. Si je perds pas, bah, je reste quand même. Qu'est-ce que je peux Ok, c'est bon. Il y a 5 cinq... choses, non Et voilà Bon, du coup, voilà, on va s'arrêter là pour l'émission, euh, de Mario Kart DS. Ben, un ça je vais regarder si je vais, et, et,